En partant du constat que les associations, et plus largement les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sont les grands absents du processus d'élaboration des politiques publiques, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et France plaidoyer ont conçu le diplôme « Influence et plaidoyer ». En effet, le lobbying est une activité amplement déployée par le secteur privé lucratif. De ce fait, l'image du lobbying est étroitement associée à l'image de l'industrie pharmaceutique, de l'agroalimentaire ou du tapas, pour autant, il est dangereux de laisser le monde se construire sans la vision d'acteurs porteurs d'un plus grand intérêt général. Non seulement les associations et l'économie sociale et solidaire ont la nécessité de faire valoir leur vision et d'exprimer leurs besoins, mais surtout les décideurs, quel que soit leur niveau de responsabilité, ont eux aussi besoin de cette expérience et de cette expertise construite par l'économie sociale et solidaire. Toutefois, porter la voix de sa cause, interagir avec les décideurs, ou peser dans l'élaboration des politiques publiques, cela demande des techniques, un savoir-faire, qui vont au-delà de l'évidence de la légitimité de la cause ou du poids des convictions. C'est pour apporter ce bagage technique et pour former des professionnels du plaidoyer en 7 mois que Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et France plaidoyer se sont associés pour créer ce cursus professionnalisant. Oui, la professionnalisation, c'est le mot-clé de ce diplôme de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye « Influence et plaidoyer ». Ça se décline de trois manières. La première, c'est sur le contenu. Les étudiants apprennent à formaliser un message efficace et à le transmettre aux institutions publiques, à mobiliser la société civile. Ils participent également à un concours d'amendement et travaillent sur une campagne réelle de plaidoyer sur une thématique de l'ESS. Ensuite, l'équipe pédagogique est composée pour partie d'enseignants-chercheurs et de professionnels du secteur de l'influence et du plaidoyer. Enfin, la promotion est composée pour partie d'étudiants en formation initiale et de professionnels en formation continue qui souhaitent monter en compétences. Vous pouvez donc dès aujourd'hui retirer vos dossiers d'inscription soit sur le site de France Plaidoyer, soit sur celui de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations. Alors venez nous rejoindre sur le magnifique campus de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Nous vous attendons